cette vidéo, j'aimerais vous parler ressources externes et économie d'échelle. Et en particulier, je vous présenter un petit budget prévisionnel que j'avais développé dans le cadre d'une réflexion sur la digitalisation d'un cursus dans lequel je travaille. Du coup, la question stratégique à se poser au début de chaque projet, c'est est-ce qu'on va développer ses propres ressources pédagogiques ou intégrer des ressources pédagogiques trouvées ailleurs En particulier quand on travaille sur des cours en ligne, ça peut être très coûteux d'aller en studio et de faire toutes ces vidéos comme vous pouvez le deviner, hein, même, même sur une conception un peu automatisée comme je suis en train de le faire de, de, de vidéos, parfois il peut être beaucoup plus stratégique d'aller sur Fun ou tout autre site de ressources éducatives libres pour pouvoir euh, minimiser votre investissement dans la création de nouvelles ressources. L'approche budgétaire, rapidement, que je vais vous présenter, s'est fondée sur un cas, une étude réelle. Et plus précisément, sur l'hybridation d'un cursus, le Bachelor en Data Science de l'Université, de, enfin, CY, Sergi Paris Université, où on s'est posé la question de est-ce qu'on allait développer nos ressources en interne, donc les ressources endogènes, ou aller, pour, je vais utiliser une terminologie un petit peu euh, formelle, les ressources exogènes. Derrière les ressources, au-delà de la création pure des ressources, c'est une question stratégique qui est... Euh, plus on peut se reposer sur des plateformes externes, moins on a besoin d'intégrer euh, des enseignants pour euh, faire la couverture des enseignements. Et moins on a besoin de recruter une équipe pédagogique importante. Alors le but n'étant pas de mettre les enseignants de Data Science au chômage, ne vous inquiétez pas pour eux, mais avec une équipe réduite, de faire un cursus riche. Problème du coup est essentiel parce que si vous voulez digitaliser vos cursus en négligeant finalement euh, la fatigue de vos équipes pédagogiques, vous allez vous rendre compte que euh, des, des enseignants surinvestis, euh, si vous leur demandez de passer 30 minutes à 3 heures, chaque fois qu'ils doivent créer une petite vidéo de 5 minutes, et quand je dis 3 heures, parfois c'est 8, 12, 15 heures dans les premières vidéos, euh, eh bien, vous allez épuiser vos équipes et finalement euh, par réussir autant que vous le souhaitiez votre processus de digitalisation d'autant que non seulement vous allez euh, avoir besoin de beaucoup d'enseignants très motivés qui travaillent tard le soir voire la nuit mais en plus vous avez la nécessité de les former aux technologies de conception donc vous allez devoir recruter des gens pour former les enseignants etc et les coûts exponentiellement augmentent augmentent augmentent le numérique peut être un puits budgétaire quand on s'y prend mal donc je vais vous mettre le coût approximatif de la création euh, d'une UE euh, en journée homme d'une part, en heure équivalent TD pour ceux qui s'intéressent. Donc euh, euh, deux heures équivalent TD, c'est à peu près euh, une, une journée de travail. Il y a un facteur 4, quand on est payé deux heures en tant qu'enseignant, en fait c'est 8 heures de travail. Et euh, du coup, le coût en euros approximatif. Donc on crée une vidéo de nouveaux versus adaptation de l'ancien, hein, c'est un petit peu la logique ici. Et je mis dans le budget le temps nécessaire à la maîtrise des technologies. Donc, pour euh, un, environ 4,5 heures de cours magistraux, allez, 4h30, soit 25%, euh, approximativement 4-5 heures, 25% le quart des cours magistraux du UE, on monte à à peu près 64 heures équivalent TD. Et donc là, j'ai pris ça en heures complémentaires hein, pour ceux qui s'intéressent au budget. Donc, quelqu'un qui, euh, en plus de sa charge de travail, un enseignant qui, en plus de sa charge de travail, va euh, faire des heures complémentaires pour digitaliser, ça coûte à peu près 2500 euros et facilement le triple si c'est un enseignant que vous recrutez spécifiquement pour ça et qui ne fait que ça. Et ça, c'est pour la création de nouveaux et euh, adapter de l'ancien, c'est un petit peu moins. C'est des chiffres approximatifs, tout ça. L'idée ici, euh, c'est de quand on digitalise une UE complète, vous voulez remplacer tous les cours magistraux d'une UE par euh, des vidéos pédagogiques, comme celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Ça coûte une dizaine de milliers d'euros par UE quand on repart de zéro. Et si on doit digitaliser... Un semestre entier qui contient une dizaine d'UE, bah là on parle de à peu près 100 000 euros pour euh, minimum. Pour, euh, et là dans des versions vraiment économiques où on se repose essentiellement sur l'enseignant et on, on laisse de côté tous les services à côté. Là je parle que juste de payer les enseignants, ça coûte une centaine de milliers d'euros pour digitaliser un semestre entier. Et ça c'est en heure complémentaire. Euh, si vous deviez payer ça euh, et avoir des enseignants pour faire que ça, c'est nettement plus cher. Au lieu de, de raisonner en termes d'euros, finalement, je préfère vous, vous faire la comparaison à partir de, euh, du service d un, d un, d un, d un, typique d'un enseignant-chercheur qui n'a pas de décharge dans une université. Donc, en fait, le service d'un enseignant-chercheur, il doit faire à peu près 192 heures équivalent par an. Euh, S'il doit euh, faire une UE, une UE de 30 heures, à peu près un, un enseignant-chercheur, il va être grosso modo responsable d'une demi-douzaine d'UE de 30 heures. Donc ça, c'est une UE. Et si vous devez euh, le payer une année pour complètement digitaliser son lieu euh, à sa juste valeur, en termes de temps investi, ça sera à peu près 80, euh, heures, minimum, 80 heures minimum pour euh, digitaliser son lieu. Et si vraiment on veut une digitalisation de qualité, euh, largement plus de 280. Donc finalement, si vous y prenez mal, quasiment plus euh, tout le service d'un enseignant-chercheur d'une année va être euh, mobiliser pour digitaliser une seule UE. Une seule unité d'enseignement, tout son service va y passer si vous repartez de zéro. Donc euh, dans, la, dans la version euh, euh, finalement chère. Euh, euh, euh, moi, moi, les stratégies avec des ressources externes, c'est ce que j'appelle la stratégie plateforme, c'est que finalement au lieu de développer soi-même ses ressources, j'ai trouvé une plateforme euh, d'enseignement sur laquelle j'ai envoyé mes étudiants, euh, nos étudiants, pardon puisqu'on était plusieurs enseignants sur, euh, sur euh, DataCamp, en l'occurrence. Finalement, ça nous a coûté à peu près une quinzaine d'heures équivalent TD par enseignant. Juste le temps de trouver quelques ressources, les cours adaptés. Et tous les cours magistraux sont passés comme ça, avec euh, une quinzaine d'heures au lieu de, euh, de 280. Donc, il, faut, il va falloir peser le pour et le contre de ce que ça vaut le coup de redévelopper tout soi-même ou d'envoyer sur une plateforme existante. En tout cas, là, on voit clairement la différence entre l'utilisation de ressources externes et l'utilisation de ressources internes développées pour l'occasion. Si je devais faire un petit schéma euh, de la création d'une UE, j'imagine euh, que là, on va digitaliser et envoyer sur des ressources externes, sur une plateforme, et ne pas redévelopper soi-même ses cours magistrats. Donc évidemment, en tant qu'enseignant, 30% de l'UE, c'est à peu près suivre les cours qu'on prescrit. C'est-à-dire que si on dit « aller suivre tel cours en tant que student, on va quand même aller suivre pour ne pas être moins savant que ses propres étudiants à la fin de la formation on passe personnellement beaucoup de temps à concevoir et corriger des examens euh, vu qu'on peut dégager du temps sur la création des contenus euh, une, une finalement des fonctions de l'hybridation, ça peut être passer plus de temps à itérer sur les projets donc je passe beaucoup de temps à mes étudiants à, à leur faire retravailler ce qu'ils ont fait pour ne pas simplement noter la première version et corriger des projets, finalement, et passer en pédagogie par projet. Alors évidemment, il y a de la préparation de l'animation de sessions en live, euh, questions-réponses avec les, les étudiants, mais finalement, en fin de compte, une UE, ça se passe comme ça, vu qu'on n'a quasiment rien à faire en termes de conception de PowerPoint, de slide, euh, on peut l'utiliser ailleurs pour augmenter le niveau d'exigence qu'on a, a par rapport à ces étudiants. Donc évidemment, il y a de la conception, hein, parce qu'on va faire des choses un peu personnalisées par rapport aux cours qui sont en ligne, on ne va pas reprendre les examens dont de toute façon les étudiants trouveront les réponses. Euh, si ce sont des cours pris sur Internet, si vous pouvez y accéder, il y a de fortes chances que vos étudiants aussi. Mais au-delà de ça, euh, ça, ça, ça consomme assez peu et surtout, finalement, euh, d'une année sur l'autre, ça va coûter de moins en moins cher. Tout ça déjà, euh, suivre les cours prescrits, euh, je le mets en blanc parce que vous, vous le faites la première fois, vous n'allez pas le faire dix fois d'affilée. Pareil, les devoirs, les activités, elles peuvent rester euh, d'une année sur l'autre, même si vous les améliorez un peu. Vous devez juste mettre à jour vos examens pour que d'une année sur l'autre, ils ne se les transmettent pas. Mais finalement, ça coûte assez peu cher. Et en termes de conclusion, moi ce, que ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il faut penser en termes d'implication budgétaire, et notamment de ce que ça va coûter en termes d'éviter certains recrutements, et pas simplement de chiffrer, comme je l'ai fait, le nombre d'heures équivalent TD liées à la, à, la, à la digitalisation, mais c'est un peu plus compliqué d'arriver à prendre en compte dans votre budgétisation les recrutements que vous ne faites pas grâce à ces stratégies de démultiplication des heures fondées sur des plateformes de cours en ligne. Évidemment, il y a un coup politique. Euh, tout le monde n'est pas particulièrement ravi euh, quand il y a des problèmes de, de pour trouver des postes hein, d'enseignants dans certaines disciplines. Si vous commencez à dire on va remplacer les cours magistraux par des plateformes, ça peut en, euh, ça peut déplaire évidemment dans le milieu académique. Euh, la question, il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été documentés sur la question. La Saint-José State University, vous pouvez regarder euh, les affaires autour de ça euh, aux États-Unis. Euh, mais en fait, dans des, dans des champs comme la Data Science, où au contraire on manque beaucoup d'enseignants parce que les enseignants sont extrêmement demandés, notamment par l'industrie, ça peut être des stratégies très intéressantes pour pouvoir maintenir des cursus de qualité tout en ayant une équipe pédagogique assez réduite.